Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un Kessel Run que j'avais pas envie de faire en fait, mais dont il faut forcément aborder le sujet. C'est euh, la fin de Degenesis euh, de, qui a été annoncé par euh, Six More Vodka. La fin euh, qui est liée euh, notamment à un modèle économique euh, qui, euh, de toute évidence, pour ce jeu de rôle n'aura pas fonctionné. On en parle. Voilà, donc je suis sur le site internet euh, guerre euh, guerre et plomb enfin guerre plomb point euh, fr guerre et plomb .fr, l'actualité du jeu de société et on a euh, sur ce site une euh, traduction de ce qui a été euh, publié officiellement sur le Discord euh, de euh, Sixmore Vodka. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Sixmore c'est un éditeur de jeux de rôle euh, français, euh, européen on va dire. Euh, on avait interviewé euh, Erwan à propos euh, du, de la roadmap de, de Genesis pour l'année prochaine. Euh, je vous remets cette vidéo en lien juste ici. Euh, C'était très intéressant. des Genesis, c'est un très grand euh, jeu de rôle euh, à la française. Euh, avec euh, une, vraie, euh, une vraie French touch, je trouve. Une vraie European touch. Je n'ai pas trop envie de parler de French touch, mais c'est de, de la European touch. Euh, je ne vais pas revenir sur le jeu parce que j'en ai déjà beaucoup traité sur la page, c'est <coughs> euh, sans aucun doute un jeu d'exception qui avait été repris par euh, euh, au niveau de la distribution par euh, Edge euh, qui euh, avait imprimé en fait euh, ce bouquin qui le proposait, qui le réimprimait, on avait fait la présentation euh, d'Artefact qui était une des dernières extensions et donc on apprend ce 24 octobre euh, que euh, ben Six More Vodka est obligé euh, de mettre fin à ce jeu. Alors pourquoi on, on va lire ensemble. Euh, Six More Vodka a annoncé euh, qu'il mettait fin à l'expérience de Dead Genesis. Euh, on les cite malheureusement en raison d'une baisse constante et sévère des ventes et des dons. Alors on y reviendra. Au cours des derniers mois, nous avons été contraints de lancer un appel pour mettre fin prématurément à l'expérience de la feuille de route, de la roadmap. À partir d'aujourd'hui, nous annulons tout développement de l'IP de Genesis et mettons fin à la gamme Role Playing Game du jeu. On l'avait vu pendant l'interview qu'on avait fait. Euh, d'Erwan, ils étaient partis dans, un, dans une volonté euh, de financement free-to-play, euh, avec, euh, avec une possibilité pour les gens de faire une dotation, Enfin, on payait ce qu'on qu donnait, ce qu'on voulait, euh, et c'était la communauté qui supportait en fait, en fait le jeu, donc ils en parlent là, ils disent que l'expérience free-to-play n'a pas fonctionné, euh, bien que nous ayons eu un afflux Constant euh, de euh, nouvelles inscriptions, de nouveaux joueurs et de téléchargements sur le site web. Donc il y a des gens qui venaient qui téléchargeaient en fait euh, les ressources. Euh, nos ventes de Dead genesis euh, ont été en chute libre tout au long de 2021. Malgré euh, près de 20 000 utilisateurs enregistrés sur euh, le site internet, nos chiffres de vente euh, se sont chiffrés à quelques centaines. C'est assez, euh, assez hallucinant. Euh, et pire encore, euh, avec euh, Exalter, se euh, vendant à à peine 80 exemplaires, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 000 personnes qui suivent le, le jeu sur Internet, qui s'inscrivent, qui téléchargent et tout ça, et pour ce qui est de payer, il n'y a que 80 personnes qui ont euh, notamment acheté euh, Exalter, euh, depuis sa sortie euh, il y a plusieurs semaines il est sûr de dire que ce modèle de publication est devenu euh, insoutenable pour nous. Donc en fait, il, il travaillait à euh, des. Euh, des C'était des espèces de petits dossiers. Vous pouvez retrouver ça dans les interviews. Hein. C'était des dossiers qui, étaient, euh, qui, qui, qui complétaient avec des scénarios, avec des choses comme ça. Puis vous pouviez les acheter, en fait. Euh, et de toute évidence, ben voilà, ça ne ça, ça marche pas. Euh, pour mettre les choses en perspective, euh, l'édition Rebird donc euh, la réédition, la réimpression, en fait, du livre de règles qui est en deux tomes, puisqu'il y avait un tome contextuel et un tome de règles. Euh, est en tête de nos classements de téléchargement avec 18 000 téléchargements mais nous en avons vendu moins de 60 exemplaires du livre tout au long de 2021. C'est assez hallucinant. Euh, les gens le. Alors c'est marrant parce que. <rire> Euh, dans le monde du jeu de rôle, on, on entend souvent les gens nous dire oh, « le téléchargement, non, euh, on est ultra fan euh, du bouquin ». Il n'y a que 60 personnes qui ont acheté, 60 exemplaires qui ont été vendus euh, du, euh, du Rebirth. Euh, alors c'est un beau livre, hein, c'est sûr que c'est un coffret qui coûte 90, 100 euros mais bon franchement dans certains KS, euh, on a déjà, euh, KS de JDR je parle, on a déjà largement mis euh, euh, cette somme là euh, donc voilà, c'est euh, juste une parenthèse donc euh, la roadmap euh, a été conçue pour euh, revigorer euh, la ligne euh, de jeu et, et garder la communauté impliquée et active euh, tout au long de notre cycle de développement. Donc ça c'était leur volonté, c'était de dire on maintient le jeu en l'état mais on implique la communauté euh, dans, euh, dans sa survie et ils, ils expliquent en fait que euh, ben, euh, c'est un groupe marginal d'environ 40 personnes qui porte le poids de toute la production et euh, finance chacun des jalons de la roadmap. C'est-à-dire qu'il n'y a que 40 personnes qui sont donateurs récurrents euh, chez, chez Six More Vodka pour euh, la licence des Genesis. C'est hallucinant. Hein. Je, je, je tiens à, à revenir sur, sur les infos. Euh, il y a euh, 20 000 utilisateurs euh, enregistrés et 18 000 téléchargements. Et sur ça, il n'y a que 40 personnes qui, euh, qui sont euh, des donateurs. Euh, euh, vraiment euh, porteur de la roadmap euh, donc ben voilà c'est juste c'est juste plus tenable donc à l'avenir euh, ils expliquent que euh, bien entendu ils vont euh, diffuser le stock euh, qu'il leur reste que toutes les précommandes euh, qui ont été faites euh, seront euh, seront euh, bien entendu euh, assurées euh, les notes importantes donc voilà, hein, euh, toutes les précommandes ser seront assurées, les deux euh, des Genesis Artbook seront publiés et expédiés comme prévu à la date d'expédition euh, euh, qui est pour fin décembre ils expliquent que le site de Genesis restera actif et que tout le matériel gratuit à télécharger euh, sera toujours disponible et que bien entendu ils n'abanderont plus euh, euh, derrière et puis, observation finale du Genesis, ça a été un travail d'amour pendant près d'une décennie maintenant. Mais il est maintenant temps de passer à autre chose. Nous avons fait de notre mieux pour que cela fonctionne, mais parfois ça ne suffit pas. Merci à tous ceux qui sont venus pour la balade. Et nous espérons les revoir un jour. Voilà, c'est euh, très triste. Euh, moi, je trouve ça euh, très dur. Euh, parce qu'on perd un, on perd un grand jeu. Euh, vraiment, vraiment, on perd un, un jeu euh, euh, qui avait une qualité euh, et euh, qui était hors du commun. Moi, je, je, je compare souvent en fait des Genesis au niveau qualitatif avec Confrontation qu'on a perdu aussi hein, au final, mais qui est pas mort des mêmes symptômes que, que celui-ci. Je vous cache pas en toute honnêteté que. Quand Six more vodka lors de l'interview nous avait euh, expliqué qu'il se tournait vers ce modèle économique. Moi j'avais personnellement un doute que à l'époque je n'ai pas exprimé parce que voilà, il faut euh, par politesse de l'interview, je n'allais pas me permettre de critiquer cette, cette politique là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retirer euh, de cette première euh, information? Ben que malheureusement ce genre de, de, de, de système de financement coopératif ne fonctionne pas toujours. Euh, on ne va pas galvauder ce système-là, c'est bien d'y avoir cru, c'est bien de l'avoir proposé. C'est vrai que euh, demander à une communauté de soutenir un projet comme ça euh, sur le long terme, hein, hors KS, euh, c'était une super idée. Euh, mais malheureusement ça ne marche pas toujours. Donc voilà, on, on, on crie, on tape, on hurle « Asmodé, FFG, Edge, capitaliste, veulent faire des sous, euh, pensent qu'au fric, nanana euh, ». Mais on voit bien que parfois, quand des éditeurs euh, s'orientent vers euh, d'autres systèmes de financement, des systèmes de financement participatifs, des systèmes où on dit à la communauté ben, « vous aimez le jeu, vous êtes 20 000 euh, sur le site, vous êtes 18 000 à télécharger, ben, c'est super ». Voilà, vous allez soutenir le jeu. Eh <rire> ben il y a 40 types qui le font. Voilà. Donc euh, on peut fustiger euh, les studios euh, ou les éditeurs euh, qui font entre guillemets que du fric, mais c'est comme ça qu'on fait perdurer un jeu. Et je pas envie de, de, de jeter le probe sur, euh, sur le, la décision euh, de Six Mors Vodka à la fois de se lancer dans ce système euh, de financement, parce que je trouvais ça beau dans la démarche, même si je me suis dit, putain les gars, dans le monde dans lequel on vit, c'est chaud. Euh, Est-ce que le Covid euh, a eu un impact euh, là-dessus Je sais pas. Je ne l'imagine pas, parce qu'on est dans un soutien sur un jeu. Est-ce qu'au final, euh, d'avoir laissé trop euh, de téléchargements gratuits euh, a eu un impact, puis que les gens se sont dit, bah, tchon, je prends ce que je veux, et avec ce que j'ai, j'ai largement assez, j'ai pas besoin de payer, je sais pas. Euh, Est-ce que le Rebirth était trop cher euh, Clairement pas. Euh, étant donné que franchement, quand on, on en connaît le contenu et la qualité euh, du contenu, euh, à la fois euh, la qualité du texte, le, le, le fond des règles, le fond du fluff, mais également euh, la prestation, hein, euh, le papier, le grammage du papier, euh, glacé, toutes ces choses-là. Donc clairement, c'était pas trop cher. Maintenant, est-ce que encore ces livres-là, on leur place dans le monde dans lequel on vit J'en sais rien. Je me dis que dans le monde des JDR, si. Euh, voilà, je, je me plains un peu, mais tout ça pour dire que euh, ben bah voilà, on ne peut pas fustiger les éditeurs qui veulent faire du pognon et puis, euh, et puis en même temps, quand un éditeur comme ça vous ouvre la porte et vous dit, ben bah, allez-y, euh, soutenez-nous, si on est si bon euh, si vous appréciez à ce point notre jeu, et il et, et y a des raisons de l'apprécier parce qu'il est vraiment très très bon, et ben bah, portez-nous votre soutien puis vous voyez ce qui se passe, bah, ça marche pas donc euh, là, c'est un vrai... Euh, retour de conscience qu'on doit tous avoir au niveau de la communauté. Euh, J'ai pas envie d'attaquer Six More Vodka parce que je les estime franchement euh, énormément. J'ai pas envie d'attaquer les éditeurs qui font du pognon. J'ai envie qu'on qu ait tous ensemble une réflexion. Vous voyez que je me mets dans cette réflexion. Quand on nous offre une alternative, eh ben, euh, ça ne fonctionne pas. En tout cas, celle-là n'a pas fonctionné. Alors vous aurez peut-être des exemples où ça fonctionne et où ça perdure. Mais là, aujourd'hui, on va, on, va on va perdre un grand jeu. Alors il restera, ce jeu, et euh, l'intérêt du jeu de rôle, c'est que euh, ben, c'est dans notre esprit que le jeu perdure, et c'est dans notre imagination qu'il va euh, se pérenniser. Dans les scénarios qu'on inventera, on a tout ce qu'il faut pour que le jeu continue à, à, à vivre. Mais il faut quand même avouer qu'il euh, y avait une très très très belle équipe derrière, et que cette équipe, euh, ben, de façon euh, très attendue de mon côté, va, va se lancer vers d'autres projets, c'est peut-être une très bonne chose, mais que, ben, au passage, on va perdre une licence qui me paraît euh, emblématique de l'univers du jeu de rôle. Voilà, finalement. Euh pas euh, beaucoup de critiques euh, à faire sur cette annonce, euh, juste des regrets et un petit peu de tristesse, euh, je dois l'avouer. Euh, quoi qu'il en soit, nous, euh, on apporte tout euh, notre soutien, notre sympathie et notre admiration euh, pour le travail qui a été fait par Sixmore Vodka sur, euh, sur, cette, euh, sur cette licence. Et puis, euh, bah, je vous le redis, euh, il est peut-être temps aussi pour nous euh, qu'on se remette en cause sur la façon dont on attaque les éditeurs, sur les reproches qu'on leur fait, qu'on qu leur fait tous, et sur eh ben, parfois l'inaction que nous, euh, on a, lorsqu'on nous propose euh, des, euh, des financements euh, euh, qui sont euh, alternatifs. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, euh, n'hésitez pas à la commenter, euh, à la partager, et puis à la liker, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de bons jeux, et puis, euh, bah, euh, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao. Ils ont pris ce monde de nous. Ils nous ont mis dans un futur incertain. La Terre n'est plus notre.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 This is the age of a new breed, the age of homodigenesis. there will come a day